Pour Transilien, les chantiers de rénovation et de transformation sont euh, fondamentaux et sont euh, dans notre feuille de route. Un premier exemple que nous avons conduit avec le collègue de Réseau était l'opération de Bénor Plus en 2014, où nous avons à la fois amélioré l'infrastructure et refondu les dessertes. L'impact en a été extrêmement fort, au prix de crédits importants consentis par l'État et la région pour financer les infrastructures, on a une augmentation spectaculaire de la régularité du bon fonctionnement du RERB. Un second exemple sur lequel nous sommes en train de travailler avec Île-de-France Mobilité est la refonte du RERD au titre du SA 2019, où là l'objectif est d'augmenter la qualité de service, mais avec une frugalité des investissements, puisqu'on ne parle que de 6 millions d'euros d'investissement d'infrastructures. On remanie le plan de transport, on augmente les trains sur la branche de Melun le matin. Nous utilisons mieux le parc de trains actuel, ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin d'acheter beaucoup de trains pour augmenter l'offre. Et ça c'est pour illustrer notre volonté fondamentale d'augmenter la qualité de service, mais en étant plus frugaux et plus agiles. C'est une nécessité pour nous, vu les contraintes d'infrastructure et les contraintes financières, mais c'est aussi une opportunité de refonder, de repenser notre façon de travailler pour être plus performant. Pour nous, l'exemple emblématique d'infrastructure nouvelle, c'est ce que nous faisons avec nos collègues de réseau sur le projet EOL. EOL, c'est non seulement un tunnel qui traverse Paris, mais c'est une autre façon d'exploiter un RER là où, historiquement, les RER traversent l'île de France de part en part, de d'est en ouest ou de nord au sud, sur 80 à 120 km. Lorsque nous avons analysé de près le fonctionnement de ces lignes traversantes, on constate que finalement, les trains sont pleins le matin quand ils vont vers Paris, mais quand ils sortent de Paris à l'autre extrémité du tunnel, ils sont très peu chargés. Et en fait, on fait rouler beaucoup de trains sur une partie de réseau pour finalement assez peu de passagers. D'où l'idée qui préside à celle Seldeol, on fait des trains qui viennent de mantes la jolie jusque jusqu'à à, dans Paris et à Pantin, ils font demi-tour Pantin et repartent vers mantes la jolie et les trains qui viennent de lavant banlieue est s'arrêtent à Nanterre et repartent. Cela nous permet d'offrir un maximum de densité et de fréquence et de sièges sur le tronçon le plus chargé de Nanterre à Pantin sans pour autant augmenter le nombre de trains qui circulent sur l'ensemble du réseau et qui ne correspondent pas forcément à un, vrai, à un besoin des passagers. Même chose pour le soir bien sûr. Donc c'est à la fois une nouvelle infrastructure un nouveau schéma d'exploitation et il faut le souligner, un saut technologique considérable puisque nous introduirons une technologie euh, qu'on appelle CBTC, le nom de, le nom de notre projet, programme c'est Nexteo qui vise à augmenter à 22 et monter progressivement à 30 trains par heure sous Paris à 120 km h Ce qui serait une première mondiale et qui correspond aux besoins de la population de l'île de France. Un train sans conducteur, c'est un programme sur lequel nous travaillons. L'honnêteté commande à dire qu'il euh, est plus simple de faire des trains sans conducteur dans un tunnel qu'à l'air libre. Et qu'aujourd'hui, technologiquement, si on sait faire des métros automatiques dans un tunnel, et le programme Nexteo dont je parlais pour Réole tout à l'heure, est un programme qui permet de faire du pilotage assisté très loin, qui permettra un jour peut-être d'aller jusqu'au pilotage automatique, euh, il est exact aussi que lorsqu'on est à l'air libre, avec des conditions d'environnement qu'on ne maîtrise pas aussi bien que dans un tunnel dont l'accès est par définition fermé, là il est beaucoup plus compliqué de faire du train automatique. Nous y travaillons, notre ambition en première étape c'est de faire du pilotage assisté qui permet d'optimiser les performances notamment de circulation en aidant le conducteur à faire les bons choix, mais pas en se passant de lui, parce que pour le moment nous ne savons pas encore comment faire du train automatique en, euh, à l'air libre. Oh,